donc, Jay Hudnall, euh, je suis le, le créateur d'une petite société TEOL qui est en Valence en France, qui fabrique les petits éoliennes avec les personnes depuis presque 20 ans. Patrick Son Victor, euh, de la Dominique, c'est euh, représentant des gouvernements, agences gouvernement Invest Dominique Autorité. Et aujourd'hui, ça m'a fait moi plaisir d'être sur, sur la Maïgaland pour Journée de la Terre.